Salut à tous, c'est Cinex pour la chaîne Les Secrets de la Technologie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment sécuriser vos discussions WhatsApp de manière à ce que quelqu'un ne puisse pas y accéder sans autorisation. Alors, c'est parti Donc, pour faire cela, c'est très simple. Nous allons sur Play Store. Une fois arrivé sur Play Store, vous allez taper de la barre de recherche Password for WhatsApp. Donc vous avez plusieurs possibilités, donc vous pouvez choisir soit Swaplock qui va vous permettre de, de sécuriser plusieurs autres applications, mais moi je vous recommande la deuxième c'est Locker for WhatsApp, cliquez sur installer, puis accepter, vous attendez le téléchargement. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur ouvrir. On nous demande un mot de passe à 4 chiffres. Donc, moi je vais mettre quelque chose comme 41 ou 40. On nous demande de confirmer le mot de passe. Donc, vous attrez le même mot de passe. Puis, on nous demande d'entrer une adresse électronique de récupération. Malheureusement, je ne peux pas vous laisser voir ce genre de ça reste un peu confidentiel. Après avoir entré mon adresse électronique, je clique sur Save. Alors, il était important de vous dire, si toutefois que vous ne savez pas comment créer une adresse électronique, j'ai préparé une vidéo dans laquelle je vous ai expliqué comment créer un compte Google. Ici, le message va s'afficher. Vous cliquez dessus et vous allez voir comment créer votre compte Google. Maintenant, l'application demande de la permission pour pouvoir sécuriser vos discussions ou encore vos groupes. Acceptez, vous allez dans les paramètres d'accessibilité. Je clique sur euh, cette partie, puis je fais activer. Nous retournons. Je peux retourner ici. Et maintenant pour commencer à verrouiller vos discussions vous cliquez ici donc vous allez choisir par exemple moi si j'ai choisi de verrouiller cette discussion je clique dessus donc on a dit que cette discussion est bien, est bien verrouillée donc je peux sélectionner une autre vous allez voir maintenant je vais cliquer sur le groupe comme celui-ci donc vous allez voir que ce groupe et cette discussion sont verrouillés par l'application locker for whatsapp donc euh, si je veux je peux toujours la désactiver maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va aller dans whatsapp on clique dessus et bah oh. donc vous voyez on nous demande le code d'accès donc euh, j'écris quelque chose vous voyez ça ne marche pas ça ne marche pas donc si j'ai oublié mon mot de passe donc je peux cliquer sur forgot donc une fois cliqué sur forgot L'application va envoyer un mot de passe sur, sur notre adresse électronique pour pouvoir accéder au groupe. Donc, euh, moi, je n'en ai pas besoin. Donc, si, si vous, vous avez oublié votre mot de passe, donc, euh, il est très pratique. Je vais cliquer sur Cancel. Je vais entrer mon mot de passe 4.0. Comme vous le voyez, maintenant, j'ai accès pour faire tout ce que je veux sur le groupe. Je vais cliquer sur Retour. Je vais maintenant sur l'autre discussion. Donc, je vais cliquer dessus. Et vous allez voir, donc, on nous demande un mot de passe donc je vais entrer le vrai mot de passe vous voyez, donc euh, tout est ok, donc je peux retourner, maintenant avec cette astuce que je vous ai montrée là vous n'aurez aucun problème, même si le téléphone même est si entre les mains d'une personne non autorisée et maintenant si je veux retirer une discussion de la liste, donc je peux retourner, euh, je vais cliquer sur l'application je vais entrer mon mot de passe puis je clique ici et la discussion n'a plus verrouillée, donc euh, vous pouvez voir, ok, donc vous voyez, donc euh, déjà je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, merci pour votre support, donc euh, j'espère que cette vidéo vous aidera, donc euh, je vous dis ciao, à bientôt.